Oui, bonjour les amis, chers internautes, comment vous allez? C'est toujours votre maître Akwedi Ekbechela. Je suis encore là une fois cet après-midi pour vous démontrer la démonstration du portefeuille magique. Comment est-ce que ça produit? Je sais pour vous dire toujours que ça existe. Voilà. Et si tu veux être vraiment riche, si tu veux être vraiment riche, fais tes projets, gagner la richesse de ta vie. Voilà. Tu peux prendre ce chemin pour gagner la richesse de ta vie. Voilà. Car le bedou magique, c'est sans conséquence, sans sacrifice. Et quand tu respectes bien, et si tu es honnête, sur la voie des génies, tu seras riche. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, sans trop tarder, voici le bedou. Voici le bedou. Voilà. Regardez bien que la caméra va bien dedans. Il n'y a rien dedans. Regardez bien dedans. Donc, on va déployer ça dans le calebasse. Voilà. On va ça ici. Voilà. Évoquer le nom d'un de génie dedans. On va évoquer le nom des génie là-dessus. Voilà. Oui, voilà. ça veut dire Voilà. On va y aller. Voilà. Voilà. Que la, la gloire des génies soit avec nous. Voilà. Vous regardez dedans. Regardez. Voilà. C'est pour vous dire toujours que l'argent existe. Avec le belou, tu seras vraiment, vraiment riche. Sans conséquences, sans sacrifice humain. Et voilà. Voilà. Donc oui. c'est ça. Donc le bérou magique existe très bien. Chez moi, avec la quoi dit et suis Et si tu as la confiance, il faut me contacter. Pour plus de détails. Voilà.